Il y aura des pestes et des mouvements de foule, des guerres et des famines, du Maroc à la Chine, il y aura des crimes, des viols et des tempêtes, des larmes et puis du sang, au milieu des enfants, des tremblements de terre dans les deux hémisphères. Oh, à la ah. minette All right Eh hey, right. Ça faisait longtemps, hein One, Combien Combien One, One. Oh, c'est la troisième saison, Madame Binette, qu'on joue, là yeah. Troisième saison On oh, a fait des binettes avant, hein? Oh, yeah Et Quand vous vous apprenez un truc, vous savez maintenant qu'on s'appelle Monsieur Mme B, hein? mm -hmm. <rires> non, Ça rentre dans les cases yeah. Ah, je vais vous dire un truc, Madame Binette, vous crachez pas sur moi c'est pas le moment, vous savez non, très bien. C'est une mauvaise période. Un yeah, mètre, un mètre. Know, un mètre, ça fait ça. Ah, vous avez peur, hein Ah, là, là, vous avez peur. Un mètre, vous voyez j'ai envie de revoir ça. C'est bon. Ah, C'est quand même mieux qu'un virus, madame Mila. Désolé de ah, ouais. dire. Ah. Bon, écoutez. Bon, bah, écoutez, là, on n'a pas grand-chose de nouveau à dire, sinon qu'on est en quarantaine. <rire> vous savez qu'on est en quarantaine, madame oui, Mila Quarantaine, ça fait combien de temps, ça yeah. Ça fait combien de temps <rire> 4 mois 4 mois 4 mois. Mois. mois, madame Binette Vous voyez que ça I va durer know quatre know. mois Ah, déjà, on peut pas faire les courses. On ne peut pas aller se promener, vous vous rendez compte, madame Binette <rire> Pépère Quoi Quoi, Quoi Pépère Ah oui, si papier Oh là là Oh le fameux papier, madame Binette hein C'est quand même, c'est quand même... C'est quand même Macron, ça, tout ça hein C'est pas bon du tout, madame Binette On <rire> est mal barré. Bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on va devenir là maintenant, madame Minette Histoire. pensez que c'est vraiment ]Yeah, là, vous avez un ah, virus bon. ah, Oh Le corona, il colle Attention, madame Minette Pourquoi Oh Non mais... Ah, ah, bah, Bon, bah écoutez, c'est le problème. En quarantaine ah bon, Qu'est-ce qu'on peut faire, madame Minette, euh, quarantaine comme ça Bouge pas la maison, vous vous rendez compte Nobody Nobody. Nobody. Ah, Vous n'avez pas fait beaucoup de pourrir en anglais. hein Vous n'avez pas fait beaucoup de pourrir en anglais, madame Minette oh, oh, oh, oh. Faut pas violer, madame Minette, faut pas violer Oh C'est dur C'est, c'est, In yo you. mais You you. c'est, c'est, c'est, Sans accent. Ah c'est, c'est, Ah c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, vous avez vu qu'on a plus la billette C'est fais le billet C'est le